Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui se sont abonnées dernièrement sur ma chaîne. Et puis, merci beaucoup aux personnes fidèles qui me suivent déjà depuis plus d'un an. Donc, je rappelle aux nouveaux abonnés que cette chaîne, les petits revenus de cette chaîne, parce que je ne vous mets pas des pubs non plus toutes les cinq minutes, hein, eh bien, les revenus sont intégralement reversés à des causes animales. Voilà. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je crois que je n'ai pas le droit de dire... Où est-ce que je reverse les, les revenus de cette chaîne Donc, pour éviter tout problème avec YouTube, eh bien je vous mettrai le site de l'association qui s'occupe de faire des collectes pour les animaux. Voilà. Alors, beaucoup d'entre vous, la dernière fois, m'ont posé des questions sur le savon. Bah, ben écoutez, voilà. C'est ma production artisanale. Bon, ça paye pas de mine, c'est vrai. Mais je peux vous dire qu'ils sont très agréables, ils sont très doux, voilà. Ils sont complètement biologiques. Et ça me fait donc cinq gros pains de savon pour toute la famille et ça me dure généralement plusieurs semaines. Donc il euh, y a vraiment une économie euh, financière euh, qui est sûre euh, et puis il n'y a pas de plastique, c'est encore une fois biologique donc c'est bon pour la peau. Sachez aussi que je fais mes produits ménagers, mes cosmétiques, euh, donc tout ça, ça me fait aussi euh, des économies. Et puis encore une fois, au bah, moins je sais ce que je mets sur ma peau et puis je sais ce que j'utilise en produits ménagers. Donc je vous encourage à le faire, hein, c'est pas très compliqué. Si ça vous intéresse, je mets aussi euh, le lien d'un site web euh, dans lequel je m'approvisionne au niveau des produits et sur lequel aussi je trouve mes recettes. Bon ok, ben on va commencer le tirage tout de suite. Alors on va parler aujourd'hui de McKinsey. À tout de suite. Alors on va entamer le tirage sur McKinsey, hein, le scandale que vous connaissez. C'est vrai que ça fait déjà depuis un certain temps, on va dire que je voulais faire le tirage, j'ai manqué de temps. Bon, les choses sont bien avancées, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas encore de conséquences. Hein, vous savez, euh, le fameux scandale du cabinet international, dont les honoraires sont euh, faramineux. Euh, L'argent public euh, dépensé euh, pour pas grand-chose, en fait. Hein. En plus, c'est eux qui sont responsables de toutes les mesures sanitaires hein, qui ont été mises en place. Ça faisait partie de leur mission, on va dire, euh, confiée, par encore une fois, par Caligula. Et donc, en plus, eux, ils ont des conflits d'intérêts avec le labo Pfi-Pfi. Hein donc, euh, <rire> forcément, ils avaient intérêt euh, à, euh, à encourager, on va dire, la piqûre, hein, l'injection, puisqu'ils sont aussi impliqués là-dedans. Bref, un scandale très important. La corruption, les dépenses... Euh les dépenses, comment dire, non nécessaires. Et puis, en plus, en plus, évidemment, le plus important, c'est qu'ils ont même pas payé les impôts en France. Donc, euh, fraude fiscale. Bref, on va regarder pour Caligula les conséquences. Donc, Alors, les conséquences de ce scandale sur l'image de Caligula. Voilà. Alors, nécessité d'un accord, en tout cas un accord nécessaire. On va voir un petit peu. Bon, pour l'instant, la, la coupe peut bon, pas... Et pas extra extra on va regarder alors on va faire un petit peu un, un jeu comme ça on va le mettre au milieu euh, caligula on va voir un petit peu donc les conséquences de ce scandale par rapport à son image alors son image qui est déjà quand même bien écornée, hein, malgré ce que peuvent dire les sondages hein, vous vous rappelez je vous avais fait une vidéo sur les sondages et pour moi il est autour de 10% hein, voire moins j'ai euh, répondu à, à un commentaire euh, euh, de quelqu'un euh, et j'avais dit qu'à mon avis, il est, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit autour de 6,66%. Enfin bref, ça lui irait bien. Bon, alors épreuve, bah ça c'est lui, hein. il est dans la tourmente. Alors élévation, oui, ça c'est la grosse société. Effectivement, euh, grosse société, pignon sur rue, euh, voilà. En plus, la pyramide, intéressant quand même, hein, comme symbole. Et puis vraiment, l'argent, le dollar, hein, voilà, vous l'avez ici. Donc euh, des gros, gros intérêts, une grosse, grosse société, très, très riche. Alors, ici, il y a les questions de mensonges ou de dissimulation Neptune. Donc, oui, il y a beaucoup de mensonges, mais la lumière va être faite. Et ça va être la fin. Alors, la fin de qui, pour qui, pourquoi J'espère que c'est pour celui euh, que, voilà, euh, que j'ai nommé euh, au début, hein, le fameux Caligula. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Bon. On va regarder plus en détail. En tout cas, il y a eu mensonges, tromperies, dissimulations, etc., etc. Neptune, c'est sûr. Mensonge, mensonge. Donc, lui, il est dans l'épreuve. On va regarder en face. Bon, mac, mac machin, là, de toute façon, eux, ils sont tellement puissants que, à mon avis, pff, ils ne vont pas tellement être inquiétés. Il hein. ne faut, faut pas rêver non plus. Il hein. faut pas rêver non plus. Les conséquences seront plutôt ici pour notre cher président, voilà, adversaire. Ouais, donc là, il est vraiment attaqué. Hein. Donc, encore une fois, hein, la lumière va être faite. Et à mon avis, ici, c'est une erreur qui va lui coûter cher. Et Vous voyez qu'en face, bon, bah eux, de toute façon, ils s'en sortiront. Hein, puisque euh, ils ont... Alors, les portes, ça fait penser tout de suite à des filiales, à des opportunités. Enfin, voilà. Euh, ils ont ils, C'est un groupe qui est solide, si vous voulez. Hein, c'est quand même la, la pyramide qui est quand même une base solide. Euh, bon, en plus, la pyramide, ben bah, c'est il y a la base. Et puis après, ça va vers le haut. Il y a plusieurs étages. Donc ça, c'est un grand groupe. Eux, bon, bah pff, ils s'en fichent un peu, hein. ils vont trouver une solution, de toute façon, ils sont, quelque part, ils sont protégés. Non, non, ce qui est intéressant, c'est de ce côté-là. Hein. Il va y avoir la lumière qui va être faite sur les mensonges, euh, lui, il, y a, il va être attaqué de toutes parts, et encore une fois, c'est la fin, la fin de quelque chose, alors, espérons que c'est la fin de son, enfin, bref, hein, de son quinquennat. En tout cas, l'erreur a été faite, et l'erreur, eh bien, est fatale, comme vous le voyez ici, avec Abel et Caïn, ou Caïn, je ne sais pas comment on dit, pardon, tant pis, hein, vous, vous, vous m'excuserez, et le péché, alors ça c'est marqué en fait sur la carte c'est marqué sin, S -I n c'est euh, ça veut dire péché en, en anglais. Donc le péché a été commis, la pomme a été croquée et vous voyez euh, les petites croix ici, c'est la fin, voilà. Bon c'est la fin pour lui. Bon, alors non non je me contredis pas. Moi quand j'ai dit, j'ai toujours dit euh, soit il se présente pas, soit il se présente mais il sera pas élu. Et je reste sur ce que j'ai dit. Maintenant si jamais il devait être élu, ce serait parce qu'il y a de la triche. Hein, C'est la même chose que j'avais faite... Euh, j'avais dit pour Trump. J'avais dit pour moi, Trump, il a été élu. Bon. On sait maintenant, euh, quand même un an après, qu'il y a effectivement eu des histoires de corruption... Enfin, de corruption. Non, pardon. De, de manipulation plutôt. Bon, de corruption aussi, mais de manipulation surtout. Et de fraude. Ça, on le sait. Et il y a des grandes chances, effectivement, que euh, que, que Trump ait été effectivement élu. Bon. Enfin, bref. Euh, donc, euh, ça changerait au fait, si vous voulez. Pour moi, il ne sera pas élu. Après... On peut toujours, évidemment, se servir de pratiques malhonnêtes, Mais encore une fois, de toute façon, même si cela devait arriver, eh bien, ça nous coûterait cher et il finirait par partir. Donc, c'est pas une contradiction. Il y a des gens qui me disent « Maintenant, vous, vous contredisez. »« Mais non, pas forcément. » Alors, évidemment, je peux me planter. Je peux me planter hein. Personne ne dit jamais, euh, euh, comment dire, euh, tout, tout, tout le temps, tout ce qui arrive de façon à 100% correcte. Ce pas possible, ça ne marche pas, on est humain. Bon, par contre, pour euh, Caligula en question, moi j'ai toujours dit que si jamais il devait, euh, enfin de toute façon, si jamais il devait rester, euh, ça, ça lui coûterait cher, ça c'est sûr. Bon. Mais en tout cas, là, d'après euh, ce que les cartes disent, là, il est fichu. Hein. Une erreur a été faite, et, et là, il est dans la mouise. Vous voyez, l'adversaire, il a l'adversaire, mais c'est c'est sur lui, là. Donc là, alors. C'est contre lui, c'est vrai. Alors, d'un autre côté, ça veut dire aussi que c'est lui l'adversaire. Et que à mon avis, euh, il va certainement encore demander de l'aide à ses petits copains-là. Hein. C'est aussi euh, une autre interprétation. On peut avoir les deux. Hein. C'est-à-dire que l'adversaire est sur lui, c'est vrai, avec les preuves. Mais ça veut dire aussi que quelque part... Euh il, il, il est en relation avec ces gens-là, si vous voulez. Hein, pas besoin de le dire. Si, si, si. Vous savez de qui je veux parler. Alors, ouais, il va y avoir beaucoup de disputes quand même, de tensions. Hein. Là, euh, là, ça va clasher. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir ben, À mon avis, non, encore une fois, parce que l'erreur a été faite. Et que la lumière sera faite sur les histoires, encore une fois, de tromperie, de dissimulation, etc., etc. Bon. Alors, est-ce qu'il va... Comment dire Est-ce qu'il va essayer de se justifier, on va dire on va voir. Ouais, il va essayer de temporiser. Il va essayer de laisser couler. Hein. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Il va essayer de temporiser, de laisser couler, euh, de désengager sa responsabilité. Enfin, un petit peu ce genre de choses. Hein. Ouais, mais vous voyez, il tourne en rond, quand même. Hein. Il ne trouvera pas de solution. Il ne va pas trouver d'argument convaincant pour euh, vraiment euh, dégager toute sa responsabilité alors qu'il le voudrait bien. Pour moi, il est coincé, coincé. Bon. Alors, que... On va continuer, ouais. Et vous voyez, en fait, le silence, bah, c'est que quelque part, il va se mettre en retrait et il va refuser de s'expliquer. C'est ça, hein Ça, C'est parfaitement en relation avec l'eau. D'ailleurs, c'est une carte aquatique, hein, Vous voyez, vous avez les algues ici. Donc, pourquoi Parce que dans l'eau, on ne peut pas parler. Hein c'est le monde du silence, comme on dit. Donc là, encore une fois, il va jouer la carte de tout est normal, voilà. Il n'y a rien eu de mal. Et puis, il va refuser vraiment de s'expliquer. Bon. Mais encore une fois... L'erreur a été faite Et il va le payer au prix cher Alors je sais que vous posez toujours Ces histoires d'élection bah, On peut toujours essayer hein. Bon, voilà, On va essayer quand même de savoir si euh, Malgré tout il va pouvoir En magouillant j'insiste En magouillant euh, pouvoir refaire Enfin euh, euh, réavoir un mandat Mais de toute façon celui-ci sera écourté Écourté comme je vous l'ai dit juste avant On va voir Ah il y a quand même la paix hein. Ouais, Il y a quand même la paix donc les choses vont se calmer quand même. Ou en tout cas, c'est ce qu'il va vouloir faire. Mais est-ce qu'il va pouvoir repasser malgré tout? Il, il, il va faire une tentative de communication pour moi. Hein, c'est toujours la com'. Hein. Ça, pour ça, il est très fort. Hein. Il va vouloir, encore une fois, euh, ouais, c'est ça. Trouver une espèce de. de... De paix, faire la paix, tendre la main même, on peut dire. Hein, tendre la main pour apaiser tout ça. Mais je suis pas sûre que ça marche. Pour moi, le mal est fait. Bon, je ne m'a pas répondu, vous avez remarqué, hein, quand j'ai demandé s'il allait être élu ou pas. Bon, on va faire un autre jeu pour voir un, peu, un petit peu ce qui me sort. Mais il est quand même en situation très difficile. Et encore une fois, la lumière va être faite. Euh, sur... Euh sur, en fait, euh, ce problème, quoi. Sur cette affaire, voilà, je cherche une mot Alors, on va regarder avec le Dixit. Alors, j'ai deux gros jeux. Alors, la dernière fois que je vous avais fait le, le tirage, euh, euh, c'était sur... Euh, voilà, j'étais en train de réfléchir, c'était sur le détour, le détour électoral. Hein. Ben, en fait, j'avais pris ces deux gros paquets-là, vous voyez, et j'ai compté hein. Donc, il y a bien 300 cartes. Bon, voilà, juste pour, pour vous préciser, hein. Donc, je vais prendre toutes les cartes, hein, même si c'est un, un peu difficile à battre. Hein, parce que comme ça, bah, j'ai plus de cartes et donc euh, j'ai peut-être plus d'infos. Voilà. Encore une fois, elles sont un peu difficiles. Je n'ai pas trop la place de les mélanger euh, en cercle. Et puis, on va regarder encore une fois sur ce scandale. Mais il est mal parti. Bon, il a encore l'immunité hein, pour l'instant. Quoique quoi que je ne sais pas s'il y a une question d'immunité qui joue encore ah, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. Ouais, il y en a qui ont fait les ânes. Hein. Celle-ci, c'est quoi C'est le secret. Ouais. En fait, le jeu est en train de me dire tout de suite que refuser d'élucider cette affaire ou d'en parler, c'est une mauvaise décision. Hein, c'est la, la carte de l'âne qui dit non, qui est têtue. Donc euh, là, il est en train de s'enferrer euh, ou de s'enfoncer, euh, voilà, dans sa mouise. J'ai ma minette qui est venue me voir. J'ai entendu miaou. Bon, je pense qu'elle va être sage quand même. Voilà. Ok, donc si vous entendez miauler, c'est pas moi. Hein <rire> c'est ma golden. Alors, effectivement, vous voyez, j'ai du mal à les mélanger. Alors, on va regarder l'affaire McKinsey. Voilà, les conséquences. Bon, on va couper. Hein. Enfin, je vais essayer en tout cas avec les deux mains, parce qu'une main, j'arrive pas. Alors, vous voyez la clé ici donc, il y a bien la clé qui va ouvrir une serrure. On peut y considérer que c'est une solution. Et quelque chose qui va repartir euh, par la suite. La croissance, d'accord Donc Ça, c'est plutôt un message d'espoir. C'est pas forcément en relation avec le scandale. On va regarder. Alors, on y va. Un petit peu de patience encore. Voilà. Ah, qu'est-ce que je vous disais Non, mais tu es sage. Tu es sage non, il faut que tu attendes. Je suis occupée. Bon. Trédéraleuse. Alors. Euh, donc, les conséquences du scandale sur Caligula. Voilà, sur sa situation. Hein. Regardez ce qui sort. Ok. Alors, ici, j'ai un cadeau. J'ai une perplexité ici. Ici... J'ai une alliance ou un amour. Là, j'ai le, le droit sur son trône. Et là, j'ai les questions de nettoyage. Bon. C'est un peu bizarre. Alors, j'espère que ma minette ne m'a pas déconcentrée, du coup. Parce que je vous sors des trucs un peu bizarres. On va regarder ici le feu et la glace. Oui, j'arrive. Excusez-moi, a envie de parler. Alors... Ok, et le roi au milieu, c'est bien sûr le scandale, là. Oh bon, bah ça va pas bien se passer. Mais, mais attendez, non, mais je rêve, hein. j'ai 300 cartes, je les mélange et je tombe toujours sur celle-là. Mais c'est euh, mais, mais pas possible. Bon, en tout cas, là, ça va mal se passer, cette histoire, hein. je peux vous dire. Hein. Parce que là, on a l'intervention. Hein. Bon, alors ici, le feu, la glace, pour moi, c'est un peu euh, un embrasement qui se fait. Oui, je vais l'interpréter comme ça. Normalement, c'est la carte de l'amour, c'est vrai. Hein. Mais là, non, puisque c'est un jeu qui est plutôt en, en fait un petit peu professionnel. Hein. Là, c'est plutôt en fait le, une alliance entre à la fois la passion et à la fois la froideur. Donc une, une passion contrôlée, on va dire. C'est un peu la raison, si vous voulez, hein. la glace, c'est la raison. Et ça, c'est la passion. Bon, à mon avis, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ça va susciter les passions, cette histoire. Vous voyez, les gens, ils sont énervés, là. Et ils vont être vraiment, euh, voilà, vénères, comme je dis toujours. Bon, alors, en face. <rire> ah, ben cette, cette carte-là, je l'aime bien aussi. Ça, c'est la malhonnêteté, hein, le voleur, ici, qui est coincé, parce qu'il ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir, là. Hein, vous avez la. Là, on se creuse la tête, mais il n'y a rien qui en sort. Et là, encore une fois, c'est le brigand. Alors, ici. Alors, il y a quelqu'un qui va intervenir ici. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui a pas trop envie. Hein. J'avais déjà sorti cette carte-là dans un autre tirage. Un roi qui est fatigué. Ok. Je sais pas qui c'est celui-là. On va voir. Et là, ah, encore un roi qui arrive. Justement, celle-là aussi, je l'avais sorti. Hein. Bon, il va y avoir du nettoyage. Hein. Il va y avoir du nettoyage ici, et quelqu'un d'autre qui va arriver euh, qui est encore caché c'est toujours la notion de secret qui ressort je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne sait toujours pas qui, qui est-ce qui va être couronné mais il y a une espèce de renouveau aussi on peut le voir comme ça hein, euh, avec euh, la couronne donc quelqu'un qui va être élu quand même mais après un nettoyage Bon, alors on va approfondir un peu cette carte là ça se trouve c'est Caligula là, hein, qui arrive en fin de règne, hein. c'est possible hein. ouais je crois que c'est ça il arrive en fin de règne. Je pense que c'est lui, vous voyez. Sur son trône doré, là. Et malgré le fait qu'il veuille un petit peu se mettre en valeur, bah, bof, ça va pas marcher. Hein. Il va pas arriver à séduire les électeurs. Hein. Non. Je crois que c'est ça, en fait. Ouais. C'est symbolique, hein, parce qu'il n'est pas vieux. Hein. On le sait bien. Hein. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui est au bout du rouleau, là. Bon. OK. Alors, ça nous dit pas... Euh... Enfin, si, ça nous dit quand même qu'il va y avoir des problèmes à ce niveau-là, hein. Alors, même... Alors c'est marrant parce que normalement ça c'est la carte de la chance. Mais en fait c'est pas une chance pour lui. Parce que lui il est plutôt là. Et il est là aussi. D'ailleurs on va regarder. Ouais, mauvaise nouvelle pour lui. Hein. Très mauvaise nouvelle. Ok. Alors ça c'est le couple. Vous savez qui c'est hein Brimiche. Que je salue coucou dans sa prison. Brimiche et puis Caligula qui sont en train de danser, qui veulent rien voir, des dangers qui les menacent. Mais vous voyez que ce sont des histoires de... Un petit peu... L'as de pique, là. L'as de pique que l'on voit surtout. Il y a aussi l'as de carreau, ou l'as de cœur, c'est vrai. Mais c'est surtout l'as de pique que l'on voit en grand. Et ça, c'est un destin funeste. Hein. Mais eux, ils continuent à faire comme si de rien n'était, à s'amuser. Hein. Ils ne veulent pas voir la réalité. La réalité, c'est ici les armes qui, qui les entourent. Et qui dansent autour danger sur le couple que vous savez. brimer chez Caligula. Bien. Euh, est-ce qu'il va y avoir des histoires de procès Je crois qu'on peut se poser la question. En tout cas, j'ai des histoires militaires, mais est-ce qu'il va y avoir des histoires de procès Il y a quelqu'un ici de l'étranger. Alors Je pense que c'est euh, Vlad. Hein, L'aigle. Ah, quoi que ça peut être aussi euh, Donald. Ah, je ne sais pas lequel des deux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a un pouvoir, un aigle. Avec un pouvoir important qui va intervenir. Oui, bon bah ben, ben, ben, voilà, voilà, il fallait que je sorte. Il a fait l'âne, il a fait l'âne et il va le payer cher. Il va le payer très cher. Ouais, et ben il va devoir, à mon avis, partir. Hein. J'ai quelqu'un qui disparaît là, qui disparaît. Ouais. Alors. On va sortir un peu du tirage, je sais bien, parce que ah, c'est vrai que d'un tirage à l'autre, on a toujours deux de sons de cloche. Hein. On a soit, pour les, par exemple, pour les élections, soit il magouille et il reste, soit il magouille pas et il part. Hmm. Et c'est vrai que on est toujours à la, à la croisée un peu des deux, hein. mais... J'ai envie de dire que quoi qu'il quoi qu se passe, de toute façon, il y aura ça pour lui. Hein. Donc, euh, j'ai envie de vous rassurer, quoi. C'est qu'il est, est mal barré, hein. il est mal barré. Et puis, de toute façon, là, moi, je, je le vois partir, d'une façon, ou d'une autre, il part. Bon, il y a quelqu'un d'autre, là. Vous voyez qu'en fait, on sort un peu du tirage. J'étais partie sur McKinsey, puis finalement, il me donne encore d'autres informations. Alors, les histoires de justice, je ne sais même pas s'il y, si y aura ça, parce que là, c'est le passage à l'au-delà. Hein. Carrément. Hein. Il disparaît, j'ai le passage à l'au-delà. Bon. Bien, bien. Est-il encore nécessaire de poursuivre Alors, passage à l'au-delà, avant ou après les élections, j'en sais rien. <rire> J'ai pas la réponse à tout, je suis désolée. Mais il y a quand même un truc funeste là, hein, qui est en préparation pour lui. Hein. Et, et si vous voulez, le mois d'avril, va, je vais faire le tirage après pour avril. Euh, il va être extrêmement mouvementé, hein, à mon avis. Hein. Après, euh, on va quand même essayer de voir ce qui va lui arriver. Allez, je vous entends euh, pleurer là. Oh, qu'est-ce qui va lui arriver est Ce qui va être élu on enfin, va voir, je sais pas. C'est tellement changeant en ce moment au niveau des énergies que je crois que personne, même au niveau des voyants et tout, médium, machin, tout le monde dit la, des choses différentes. Donc, c'est difficile à dire. Mais enfin, je crois qu'on est tous d'accord sur un point, c'est que son destin sera funeste. Et ça, c'est vrai. Là, euh, que ce soit tôt ou tard, euh, voilà. C'est le retour de bâton. Alors, euh, alors qu'est-ce qui va lui arriver Ok. J'ai le feu qui brûle. Oui, oh, je veux dire, elle m'a dit, le feu qui brûle, qu'est-ce que je te raconte Oui, c'est vrai, excusez-moi. <rire> j'ai la tour qui brûle. Bon, alors, on essaie d'éteindre le feu ici, ou alors on attise le feu. Ah Ouais, ça peut être ou l'un ou l'autre. Hein. Il y a une histoire de bâtiment en feu. Ok. Alors, ça répond pas tout à fait à la question, mais j'ai une histoire de bâtiment en feu qui arrive dans l'histoire. Voilà. En projet, alors, est-ce que c'est un attentat Mais j'ai un drapeau blanc. il hmm. y a quelque chose qui sombre et on, on demande... Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui sombre, là, qui est en train de se casser la figure. Et on hisse le drapeau blanc. Bon. Et ça, c'est en projet. Encore, encore des trucs intéressants qui sortent. On va avoir encore des histoires de, d'incendie, de... Euh, de destruction, hein, on va voir. Ce genre de choses qui vont conduire à une reddition, et c'est en projet. Alors, est-ce que c'est la fin de la guerre Alors, Ça sort comme un cheveu sur la soupe. Bof, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la fin de la guerre. Il y a quand même un danger ici. Bon, on va mettre ça de côté. Je ne vais pas vous, embrou vous embrouiller les idées. Je, par contre, vous voyez que pour le, le Caligula, le jeu ne me répond plus. Il m'a dit qu'il va disparaître, qu il va partir dans le delà. Point. Ça s'arrête là, quoi. Après, les histoires des élections. On va essayer de, de demander au jeu, quand même, si on peut avoir une petite idée par rapport à ces élections, ces fameuses élections. Ben, C'est toujours pareil, hein, c'est caché. C'est sous l'eau, hein c'est sous l'eau. Donc si c'est sous l'eau, ben c'est caché. Il y a des choses, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de savoir. Hein, ou de révéler. Parce qu'il y a les livres là. Hein, et les livres, justement, ils sont sous l'eau. Donc on ne peut pas les lire. Hein, donc on ne peut pas accéder à la connaissance. En fait, encore une fois, c'est quelque chose qui est caché. Et il faut vraiment, vraiment euh, respecter ça. Pas le droit de tout dire quand essayer. Moi, je suis têtue. Alors, ces élections, est-ce qu'elles auront, elles auront lieu ou pas Le phénix. Bon, on va arrêter là. Alors, en plus, j'étais partie sur McKinsey. Je n'étais pas partie sur les élections du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai le phénix. Donc, c'est destruction et renouveau. Bien, bien. Ouais. Alors, la destruction par le feu, quand même. Hein Mais renouveau. J'insiste. Donc pour les élections, ben je ne sais pas. C'était pas le, le tirage d'ailleurs. Euh, par contre, destin funeste pour un certain Caligula, oui, c'est sûr. Ça ressort. Et puis, intervention ici, certainement. Alors pour lui, je pense. Hein, ça ressort ici aussi. Bon. On n'en dira pas plus. Donc, ce fameux, finalement, ce fameux scandale McKinsey. Oui, ça va lui coûter de toute façon euh, le peu de voix qu'il avait encore. Ça ça va l'enfoncer encore davantage. C'est une erreur qu'il va devoir payer très très cher. C'est la fin de règne pour moi. Bien qu'il va essayer encore de se montrer euh, sous ses plus beaux atours. Hein, un petit peu faire le... le C'est l'oiseau lire, ça. Hein. Mais bof. Et à mon avis, il y en a un autre qui va arriver. Et vous voyez que lui, de toute façon, euh, il va pas arriver à... Euh, à, comment dire, à hameçonner euh, les électeurs. Ça ne marchera pas. Hein. C'est-à-dire que si jamais il devait passer, ce serait vraiment, vraiment par magouille. Ça, on le sait. Hein. Mais peut-être qu'on n'arrivera pas jusque-là. Hein. On va faire le tirage d'avril et on va voir ce qui sort. Bon, voilà, donc, pour ce tirage McKinsey, où il y a plein d'informations qui sont sorties. Voilà, ben, écoutez, à tout de suite pour le prochain tirage. Euh, et puis, eh ben, merci encore de votre soutien. Hein. À bientôt. Au revoir.